Salut tout le monde, on se retrouve pour une nouvelle vidéo. On est sur Good, non j'allais dire sur Good Game Empire. <rire> Encore une habitude. On est sur héros généraux et on est euh, avec un fantassin. Il n'y a que des fantassins dans cette partie. Très bien, au moins ce sera équilibré. Ce que je peux faire, c'est miser sur le fait que ça va retomber sur quelqu'un. Euh... Non, dommage. Non, il y avait à peu près aucune chance mais... Il ne veut pas repartir le mec avec le camion <rire> Tant pis Allez on va faire du vélo On va pas, on va pas accélérer dans la descente... J'ai déjà vu un mec avec ce super... Euh, cette super déco de camion si je peux dire... Un mec juste là, il en a plus, on va plutôt prendre euh, hop, ce truc là, on va se mettre dans ce coin là plutôt, Cric crack, L, hop, au suivant. Plein plein de monde, on va. Elle. On va rester là. On va bouger parce qu'on est nombreux. Je pas trop envie de sortir alors qu'on est en capture. Je vais sortir vite fait. Ah, faut que je recharge. Bonjour toi Vas-y prends toi Hop là C'est trop fort ces armes là je trouve Aïe bon <rire> je que Ça pouvait pas durer éternellement Y'a un mec Non j'ai cru que c'était un ennemi Aïe, ah, il était au-dessus. Non oh, Je l'ai pas vu. En tout cas, il m'a pas loupé. Ah, là. Ah, mais il faut, faut que j'utilise mes super grenades pour le déloger. Ah. Hop, j'ai lancé. Bon. Non, elle est pas partie dehors, c'est une blague. Oh, notre véhicule s'est fait démonter. Ah, c'est pour ça que les gens ils ont des bazookas pour pouvoir éliminer vite fait les véhicules. De les véhicules leur alimentent sûrement. Les autres autant on s'en fiche un peu. Aïe. Ah je l'ai vu <rire> Le temps que je le vois c'était fini Bon je pense que j'aurais jamais tué Et il y en a deux Hop euh, on va changer de petit bonhomme Pour pouvoir leur régler leur compte Ces deux tireurs d'élite Pendant ce temps là le point est très discuté Elle oh, est bizarre cette de taille oh. vite <rire> rechargeons d'abord au moins ça me permet de m'avancer juste autant que je le veux Ils étaient là, hein. je pense qu'ils ont avancé et que j'en ai eu un au moins. Je vais avancer également, suivre euh, je ne sais pas qui, qui est devant moi. Oh non, on a perdu le. Oh, je vais peut-être rester pour me battre alors. Je vois pas d'où ça tire. Y'a un mec là Il y avait.. Y'a un mec là. Je le vois pas. Apparemment je l'ai pointé mais. Peut-être juste dans le buisson. On va viser sur ceux que je vois. Hop là Heureusement qu'il a sauté, comme ça j'ai pu lui faire un tir dans la tête. Hop, au revoir toi. Ah j'ai un bon, bon point. Un bon angle je trouve. J'adore les rochers et les arbres parce qu'on peut s'y cacher. Enfin se protéger d'un flanc en quelque sorte. Sinon je peux mettre la pression à ceux qui sont là Sinon on va attendre qu'ils passent tranqu Tranquillement Hop là Ah <rire> C'est un véhicule allemand déjà Oula Et voilà qui sortent Hop là Un deuxième là-bas Ah qui a le bonus euh, Plus de vie Ok, il y avait un baril. Hop, c'est pas grave, c'est pas grave. Je suis à combien niveau ratio d sacs Oh, très très bien. Très très bien. Ça m'arrive de faire mieux, mais. Surtout dans des parties où on s'en sort super bien Et là les scores sont à peu près équilibrés Même si pour l'instant on gagne Alors il y avait un type dans cette maison Et encore Hop au revoir Un type derrière les rondins maintenant Aïe Je aïe. sais pas pourquoi il s'est arrêté de tirer lui, c'était pas malin. Il lui restait 3 balles. Je crois que c'est parce que j'étais de l'autre côté du mur à un moment. <rire> c'est un truc craqué ça, oui, c'est un truc allemand à la base. On va s'en servir en tant que... Ou alors j'utilise la... Allez, zoom. Non, c'est trop... Trop compliqué de viser avec. Les Russes, ils ont un... Une mitrailleuse de véhicules qui, qui se déplace super facilement et... Franchement, c'est super fort. Voilà, il s'en va vite Yeah. J'ai pas le temps d'arriver jusqu'à la tranchée. <rire> On l'emporte haut la main là. peine à défendre leur troisième point. Oh, une peine à défendre. J'ai l'impression, hein je sais pas si c'est. Oh, je l'ai touché. J'ai vu son corps bouger d'une façon bizarre et j'ai fait ah oui d'accord il est déjà mort. Je pense que le plus fort c'est d'avoir, euh, de pouvoir former un, un grand. Un grand croissant de lune, un grand C autour des adversaires, comme ça eux ils ont plein d'endroits à vérifier et nous on n'a qu'une poignée de, de zones à. On n'a que certains endroits à regarder encercler l'ennemi ça permet de faire pas mal de dégâts surtout quand on a des trucs qui one shot et tout aïe aïe ok aïe aïe oh là là je le voyais plus Lui visiblement il me voyait encore même sur le truc de fin j'ai pas su si c'était lui ou si c'était une feuille mais bon hop Ça discute notre point de base Ouais y a un type là-bas Mince Hop, nickel bien à nous ça Ouais Peut-être que je pourrais me mettre là Et regarder tous les bonhommes qui bougent C'est C'est un allié et donc les ennemis logiquement ils sont plus loin encore. Là j'en vois un. Hop, touché. Il va bien s'arrêter un jour. Hop il y avait un mec à l'arrière. Il n'y a plus. Maintenant il y a un corps à l'arrière. D'ailleurs c'est tous les hommes les soldats je crois. Je crois qu'ils se sont pas cassés la tête sur les graphiques qu'ils ont fait. Un bonhomme pour chaque armée, enfin un bonhomme même, tous identiques, pareil sur les camions civils c'est tous les mêmes, les motos, bon les, les, les engins sont un peu variés mais parmi les, les par exemple les tracteurs ils sont tous identiques aussi, les vélos tous identiques. Je ne sais pas si ça leur demanderait beaucoup, peut-être que ça nous simplifie le jeu de, de tout de suite reconnaître euh, rapidement, ça c'est un camion, ça c'est une moto. Et puis c'est peut-être pas... Ah oh, je croyais que je l'avais eu Eh bien, ça aurait été une sacrée partie. J'espère que ça vous aura plu. On se retrouve bientôt pour une prochaine vidéo sur euh, héros et généraux. Si j'en fais pas mal euh, en ce moment. Et, euh, et et Et rien du tout. <rire>